Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir, épisode numéro 66. Dans cet épisode de vlog, j'aimerais réagir à une réflexion que j'entends souvent de la part de mes élèves débutants, à savoir « je suis nul ». J'ai toujours été nul en musique, j'ai toujours été nul en solfège, je suis trop nul, il faut bien que je me rende à l'évidence. Bon, tu es nul, et alors Pourquoi est-ce que tu déprimes Pour moi, être nul, c'est une chance. Euh, tu te moques là Non, non, je me moque pas. Véritablement, nul, c'est quoi nul Et c'est quoi en fait le fait d'être nul À quoi ça peut bien servir Je t'explique ça dans quelques secondes. Est-ce que tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique, malgré ta nullité Oui, Eh bien alors... Clique sur le bouton rouge pour t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin. Et n'oublie pas de cliquer également sur la cloche de notification pour ne rien louper. Ce serait ballot. Alors, qu'est-ce que c'est être nul Nul, c'est quoi C'est le zéro. C'est zéro. Nul, c'est zéro. Hein Il y a des langues où, euh, à la place de dire zéro, on dit nul. Hein nul. Okay. Bon. Donc, si tu es nul, ça veut dire que tu pars de zéro. Donc, tu es un grand débutant. Tu débutes, tout simplement. Et bien c'est génial d'être nul. Tu pars de zéro, donc ça veut dire que tu as tout à découvrir. Euh, moi, quand j'ai commencé par exemple la composition de jazz, bon, j'étais déjà compositeur euh, de musique baroque, mais je ne connaissais rien à la composition de jazz. Donc j'étais nul en composition de jazz, forcément, puisque je démarrais. Quand je faisais une composition que je pensais être du jazz, euh, ça, ce n'est pas très jazz. Alors on pouvait l'interpréter en jazz, mais c'était n'était pas vraiment des compositions de jazz. Et puis, la composition pour orchestre de jazz, alors là, je connaissais rien du tout, mais vraiment rien. Donc, j'étais nul. Donc, j'avais tout à apprendre et c'est génial parce qu'on s'est dit wow, « Waouh, ça y est, je vais apprendre quelque chose » et on prend des cours et on découvre énormément de choses. Même quand j'ai com commencé la composition, même si je composais déjà un petit peu, même la composition baroque, euh, je suis vraiment parti, de peut-être pas du zéro absolu, mais enfin presque du zéro, enfin je suis parti du 0,5 quoi, du, de l'epsilon. <rire> euh, je me rappelle un prof de maths qui m'avait expliqué que euh, epsilon, c'est une manière de dire, euh, tu n'as pas 0 sur 20, tu as juste au-dessus de zéro. Je ne veux pas te mettre zéro parce qu'il bah, y a quand même des choses vraies quoi, dans ce que tu écris, mais il euh, y a tellement peu de choses. Alors du coup, un jour, il a mis epsilon sur 20, euh, une copie de mathématiques. Bon. Ça n'a pas fait beaucoup augmenter sa moyenne, mais enfin bon. Donc, euh, voilà, je suis parti de Epsilon. Et alors, c'est génial parce que tu as tout à apprendre. Et chaque fois que je découvrais un nouveau cours, euh, c'était des CDROM à l'époque, j'entrais le code du cours suivant parce que j'avais réussi à passer le niveau. Waouh Je découvrais quelque chose, quoi donc c'est fabuleux, c'est comme un enfant qui découvre la vie, c'est comme quand tu ouvres un cadeau de Noël, waouh, tu trouves quelque chose de merveilleux à l'intérieur. Bon ben voilà, c'est ça l'avantage d'être nul. Par contre, ce qu'il ne faut pas se dire, c'est « je suis nul, donc de toute façon, je n'y arriverai jamais ». Parce que tu te mets des barrières, tu, tu te construis un mur carrément, tu sais, un peu comme le comédie musical of The Wall de Pink Floyd. Euh, tu, tu bâtis un mur entre toi et euh, le monde extérieur, hein, tu te renfermes sur toi-même, et comme tu as décrété que tu étais nul, eh bien de toute façon tu n'arriveras jamais à rien. Et c'est sûr que plus tu te dis je suis nul, j'arriverai à rien, quoi que je fasse c'est une catastrophe, Eh bien tu te confortes dans cette idée. La partie inconsciente du cerveau ne fait aucune différence entre une situation réelle et une situation imaginée. Vraiment, oui. Ça paraît étonnant, parce que la partie consciente tu dis bah, ok, j'imagine que euh, cette situation va être dangereuse pour moi, donc euh, bah, mais je sais que c'est une imagination, quoi je regarde un film, je dis « oh là là, pourvu que le héros n'aille pas là, parce que oh là là, ça devient catastrophique, mais je vois bien que c'est un film, je vois bien que c'est une histoire. » Mais la partie inconsciente de mon cerveau, elle, elle enregistre des, des choses comme si c'était réel. En fait, elle ne fait pas de différence du tout. D'ailleurs, si tu rêves, bah tu vas t'angoisser pendant ton rêve, tu te réveilles le matin, tu dis « oh mon Dieu, fou, là, quel rêve !» J'ai vraiment, vraiment angoissé. Tu dis, mais attends, j'ai rêvé de choses complètement absurdes, quoi. J'ai rêvé que j'ai sauté dans des ravins ou que, je sais pas, je prends un avion et d'un seul coup, je vais vers l'espace directement. Et puis, je me rends compte que je suis près de Jupiter, je ne sais pas quoi. Et, enfin, bon, des choses complètement absurdes. Et j'y crois vraiment. Hein. Donc, euh, donc on y croit vraiment pendant notre rêve et on se lève, on, on se dit mon Dieu quoi, qu'est-ce qui se passe quoi Et on met du temps à réaliser parce que la partie consciente de notre cerveau arrive dans les quelques secondes qui suivent le réveil. Et là on se rend compte que bah oui évidemment c'était un rêve, c'était pas la réalité. Donc en fait si tu te confortes dans l'idée que de toute façon tu es nul et tu arriveras à jamais à rien, eh bien... Euh, T es presque sûr à 95% que de toute façon tu n'y arriveras pas, parce que tu te sabotes en fait, tu t'auto-sabotes. Bon, on appelle ça de l'auto-sabotage. Moi, je dis « je suis nul, donc j'ai tout à découvrir », génial. Mais si tu te dis « je suis nul, donc j'arriverai jamais à rien », eh ben tu te mets des barrières, tu te construis des murs pour rien. Une fois, euh, un élève euh, au cours d'une agora ou d'un atelier, je sais plus que c'est un atelier, en petit groupe, me disait, de toute façon, euh, l'oreille du musical pour moi c'est zéro, j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit, et les dictées musicales ou dictées rythmiques, de toute façon, on laisse tomber, j'y arriverai jamais. » Et je lui ai dit, écoute, euh, est-ce que tu peux faire l'effort de m'écouter parce que je suis persuadé que tu vas y arriver Il m'a dit, bah, écoute, euh, t'es bien gentil Bertrand, mais euh, je te dis, moi, j'ai essayé plein de méthodes, j'ai jamais réussi. Bon, je suis nul, je suis nul, c'est tout, il faut bien que je me fasse une raison. Justement, la, la raison, c'est de te dire, je ne suis pas nul, je n'ai pas réussi jusque-là. Peut-être que je n'avais pas la bonne méthode, peut-être que je n'étais pas dans les bonnes dispositions à l'époque, enfin, il peut y avoir plein de choses, mais euh, je peux encore y arriver. Moi-même, hein, en tant que professeur, euh, évidemment, il y a des choses que je sais faire, euh, sinon je ne les enseignerais pas. Mais quand j'ai débuté la musique, mais tout ça, j'étais incapable de le faire. Quoi. Moi, j'avais aucune oreille musicale quand j'ai débuté, j'avais aucune aptitude pour la musique, j'avais aucun sens du rythme, je chantais faux, c'était euh, une vraie terrible catastrophe, quoi, <rire> niveau musical. Mais comme j'aimais ça, j'ai beaucoup travaillé, et je n'ai de cesse maintenant de transmettre mon savoir, et je continue de découvrir des choses. J'ai fait une vidéo... Euh, je, je parle de, du métier de professeur de musique et notamment du sensei, c'est-à-dire la personne, le musicien en, en, en l'occurrence, qui a pris de l'avant sur ses élèves. Si tu n'as pas vu cette vidéo, c'est important que tu la vois. Je pense que ça peut te rassurer aussi sur tes capacités, puisque... Contrairement à ce que beaucoup pensent, je ne suis pas un génie, je n'ai pas les choses dans le sang, ça ne m'est pas arrivé comme ça à la naissance. J'ai beaucoup travaillé, quoi. et je suis vraiment parti du, du zéro absolu. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets le lien dans la description. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Si tu te confortes dans l'idée que tu es nul et que tu n'y arriveras pas, effectivement, tu as tous les risques de ne pas y arriver. Et donc j'avais cet élève en atelier, je lui ai dit, écoute. est-ce que tu me fais confiance ?» Il me dit « Oui, je te fais... Ben » Alors si tu me fais confiance, essaie de me faire confiance pendant une demi-heure, je te propose un exercice, je vais te jouer quelque chose à l'harmonica et tu vas essayer de trouver les notes, de trouver les rythmes, de tout trouver d'oreille. Il m'a dit, je ne vais pas y arriver. Pendant une demi-heure, je me consacrerai cette demi-heure à toi. Est-ce que tu veux faire l'effort d'essayer au moins Et d'écouter ce que je vais te dire, mais d'écouter attentivement. Et donc, comme il m'a fait confiance, eh euh, lui-même, il s'est fait confiance. Et comme il s'est fait confiance, eh bien, il a écouté attentivement euh, ce que je lui demandais de faire. Il a essayé, il y a des moments où il s'est trompé. Je lui ai indiqué comment faire pour se corriger, je lui ai pas donné la réponse, surtout pas. Et au bout d'une demi-heure, il avait réussi à transcrire sa première phrase musicale d'oreille, donc les notes, le, le placement rythmique, etc. Et là, il a eu larmes aux yeux, quoi. il s'est dit, mais tu te rends compte, ça fait 50 ans, enfin j'ai 50 ans, ça fait 40 ans que j'essaye, et je n'avais jamais réussi. Et ben, je lui dis, tu vois, tu es parti de zéro, tu es parti de la nullité, ben maintenant tu n'es plus nul. Okay, donc tu as encore des choses à travailler, soit, mais tu as vu ce que tu as réussi à faire en une demi-heure. Donc tu as réussi à résoudre en 30 minutes ce que tu avais réussi à résoudre pendant 40 ans. Je veux bien admettre qu'il n'ait eu euh, pas forcément les bons profs, ou pas forcément la bonne méthode, ou qu'il n'ait pas été dans les bonnes dispositions à l'époque. Je suis persuadé que bah, si euh, plus tôt il s'était dit « Ok, bon alors j'y okay, arrive pas, j'aurais essayé autrement, je finirais bien par trouver le, la solution. » Comme quand tu es perdu quelque part, bon, tu te retrouves au plein milieu d'une forêt, tu dis « Bon, il faut bien que j'en sorte. » Bon, je vais essayer un chemin, je vais, essayer, je vais en essayer un autre. Bon, au pire, je balise mes chemins ou je mets des cailloux je ne sais pas quoi. Enfin, je, je repère les endroits où je suis déjà passé pour ne pas repasser par les mêmes chemins et je finirai bien par trouver la sortie. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Tout le monde fait des erreurs. Hein. Euh, Moi-même, je fais des, des erreurs. Il y a un moucheron qui passe là. Bon, <rire> c'est le mouchon star. Hein. Il, euh, il, aime bien, euh, il aime bien passer devant la caméra pour passer la postérité. C'est euh, normal de faire des erreurs. Et euh, quand, on se, quand on fait des erreurs, on ne se dit pas, bah, bah voilà, je savais, euh, je n'ai pas réussi du premier coup, je suis donc trop nul. Bah non, je suis capable de me de, rattraper, de, de c'est-à-dire je fais une erreur, je commets une erreur, et je me dis, plutôt que de me dire je suis nul, je me dis, alors, pourquoi j'ai commis cette erreur Qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas Ah oui, d'accord, donc j'analyse mon erreur, après je me dis, ah ouais, donc en fait j'aurais dû faire ça plutôt. D'accord, bon, et eh ben voilà, donc je sais maintenant comment me corriger, et j'essaie de me corriger, donc je travaille pour dépasser l'erreur. Voilà. Est-ce que je fais souvent des erreurs, moi, en tant que professeur de musique Ben bah oui, tous les jours. Je me trompe tous les jours. Pas sur tout, pas sur ce que je t'enseigne, mais moi-même, je continue de, de progresser en musique. Et des fois, je me dis « Oh là là, ce que j'ai fait, là, ça ne va pas, quoi. » Et parfois même, j'enseigne à un élève et je lui dis « Oh là, attends, attends, désolé, euh, j'ai fait une erreur, là, je, je recommence. » Ça arrive à tout le monde. Si je me dis oh « alors là là, mon Dieu, oh, qu'est-ce que je suis nul !» Eh ben, je vais, évidemment, je vais me mettre martel en tête, enfin, voilà, et je vais me saboter moi-même et, euh, ça, et ça ne va pas aller. Je me rappelle, avant j'avais énormément le trac, donc si, si tu veux dépasser le trac, je te mets aussi un lien sous la vidéo vers un cours que j'ai fait. Donc, C'est un cours d'une heure en fait qui te permet de, de te débarrasser du trac en moins de deux semaines. Donc, Une heure de cours, après c'est évidemment un exercice qu'il faut appliquer régulièrement et au bout de deux de semaines. Euh, tu n'as plus le trac, définitivement. Moi, j'en ai guéri comme ça. Et il y a beaucoup de, euh, de mes élèves et de mes amis qui ont guéri du trac en deux semaines grâce à cette méthode. À une certaine époque, j'avais euh, vraiment le trac. Et quand je jouais devant mes élèves, je me disais, pourvu que je ne me trompe pas. Donc, euh, j'étais en pleine panique, pourvu que je ne me, je me plante pas devant mes, élèves, devant mes élèves, sinon, ils vont me prendre pour un nul. Je me, de, je me disais des choses comme ça, mais ce moucheron m'énerve, C'est pas possible. <rire> bon. Donc, euh, voilà. Il y a un moucheron dans l'appartement, il faut qu'il passe devant la caméra, évidemment. Bon. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, donc. Euh, J'étais avec mon élève pianiste, et en fait elle avait 5 ans la gamine quoi, et euh, je devais lui jouer au clair de la lune. Alors évidemment au clair de la lune, quand t'es prof de piano, bah tu sais jouer depuis très très très très longtemps. Bon, même euh, au clair de la lune, je savais jouer ça quand j'avais 5 ans, donc euh, euh, quand j'ai donné des cours, euh, bah évidemment ça, euh, ça faisait 30 ans que je jouais au clair de la lune, enfin, je joue pas ce morceau tous les jours, mais enfin t'imagines bien que j'avais largement le niveau. Bon. Et ben j'avais tellement le track que je me suis planté euh, devant la, la fille, et puis euh, Évidemment, comme elle avait 5 ans, elle est très spontanée, elle me dit « Ah bah bravo, alors si tu te trompes, comment je vais faire moi pour apprendre mon morceau bon. ?» Et au lieu de me dire « Bah oui, bon voilà, je me suis trompé, bon c'est tout, j'ai fait un petit raccro, il euh, faut dire que la gamine était au piano, moi j'étais derrière elle, j'avais les mains comme ça pour euh, lui montrer les doigts, donc euh, arc-bouté au-dessus de l'élève, On c'est quand même pas la meilleure position pour jouer. » Et puis évidemment, bah, j'ai raccroché une note, et puis bon, je me suis dit « Attends, je recommence parce que là, c'était pas juste quoi. » Et en fait, au lieu de me dire « bon bah c'est tout, c'est pas grave, hein, la gamie elle l'a repéré, mais je peux aussi lui expliquer que bah oui, ça arrive à tout le monde de se tromper quoi. » Et ben bah non, je me suis dit « oh là là, mais qu'est-ce que je suis nul, je me plante sur le clair de la lune, oh là là, et donc j'avais encore plus ce trac. » Et à un moment donné, je me suis dit « mais il faut que j'arrête de m'auto-saboter quoi. » Mais non, je suis pas nul parce que j'ai fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Je fais une erreur, pourquoi j'ai fait l'erreur Bah j'essaie de l'analyser, j'essaie de comprendre… Comment je peux faire pour dépasser cette erreur Si tu n'y arrives pas à savoir ce qu'il faut faire pour dépasser l'erreur, tu peux me poser la question, moi je te réponds, et comme ça, tu avances. Ok Voilà, voilà. Eh bien écoute, euh, j'espère que cette vidéo t'a rassuré euh, sur ta nullité. Euh, si tu as aimé ce conseil, euh, merci de cliquer sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et tu peux aussi m'écrire un petit commentaire en bas de cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouvel épisode de vlog. Et bien évidemment, on continue de tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne YouTube Armo Chopin, hein, puisqu'il n'y a pas que les vidéos de vlog, il hein, y a beaucoup d'autres vidéos. Euh beaucoup par semaine, pas une par jour, mais il y en a plusieurs par semaine. Plutôt que de, de venir sur la chaîne tous les jours pour voir s'il y a des nouveautés, le mieux, c'est encore de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, tu reçois un email chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Si le sujet t'intéresse, bah, tu cliques sur l'image et tu arrives directement sur la chaîne YouTube. C'est très pratique. Et si euh, le sujet ne t'intéresse pas, tu supprimes simplement l'email. Voilà, ça te fait gagner du temps. Allez, bonne musique, bonne semaine. à très vite sur la chaîne Armo Chopin.